Bonjour, c'est Caramel LPS LPS, et je vais vous montrer une nouvelle série qui s'appelle The Times of Day. Comme d'habitude, Sky est toujours belle. Salut Salut Ça va Ouais, ça va trop bien. C'est les vacances. Tu voudrais pas qu'on aille à la plage avec les... Toutes les, les quatre Ah oui, on peut le faire ça demain. Ouais, c'est trop bien. Euh, à 15h à la plage Faro. Euh, D'accord. Bonjour, monsieur. On voudrait rentrer dans la plage. C'est fermé. Il s'est passé un grave accident. Partez, allez vite. Qu'est-ce qui a pas bien pu se passer Ah, je sais. Regardez. Sur mon téléphone, ils disent qu'il y a eu euh, une grosse vague qui a ravagé tout la plage. Comme les autres plages donc voilà mais bon on a presque plus de plages maintenant il nous reste que une plage bon on y va c'est la plage plage Rodez. aucune chance j'y vais pas elle est trop loin ta il est pas si tard bon allez la plage va. a été privatisée vous devez partir allez mais il n'y a plus de plage dans ma ville, maintenant. Désolée, c'est pas de ma faute. Allez, au revoir. Non, il pleut. Il faut juste que je Ah, bah on aime beaucoup mieux, les je sais pas, hein. Ouais. Continue tu pleuvoir. je viens de venir, là, là. C'est qui Oh, C'est le facteur pour votre colis. C'est ça. Oh. Euh, j'ai jamais pris de colis. Ça doit être pas? Voilà. Au revoir. Oh, il s'est arrêté de pleuvoir. Les filles, j'ai un colis. D'accord. Wow, trop beau. Ah, ben, je pourrais le mettre pour ma tenue. Pour le bal. Ah ouais, c'est vrai. Au revoir, à une prochaine vidéo.